Le vendredi 10 septembre dernier, eh c'était l'occasion de la sortie officielle du clip Biki Biki de Furious Pablo. C'était au cours d'un barbecue qui a été organisé ici à Kinshasa, à la terrasse Bonne Vie, située dans la commune de Kalamu, au quartier Kauka. Regardez comment cette musique Biki Biki de Furious Pablo a été accueillie par ce public ici à Kinshasa. Muto ka ekufi, olamufi na tongo, o bandi makolo, ibandi et mi. La vie est un combat, ça ça la camo solo. Éduque le par terre, j'connais deux trois gars qui assument sur le terre-terre. Aconcagua et Vénère, je crois que je vais poser un mort avec le Dauphin. Pépé Calé, à l'époque on de et Zalaki. T'as l'air Tokoma, te coma, manque de tune, babeksi, babkimi, kimi, babkélassi. To Allez, pas la lindo, pas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 Ya la Biki biki de furieuse Pablo. Ti So, you're so tall. You're so tall. You're so tall. You're so tall. You're so